Salut tout le monde, je m'appelle Géfred et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à utiliser le node matte et le node bevel dans Blender. Cette vidéo vous servira à améliorer la qualité du réalisme de vos rendus dans Blender. Et avant de continuer, je tenais tout d'abord à m'excuser de m'être absenté pendant si longtemps de la chaîne YouTube. C'est tout simplement parce qu'entre temps j'ai travaillé sur de nombreux projets qui m'ont permis de m'améliorer moi aussi sur le logiciel. Les connaissances que j'ai acquises, je vais vous les reverser ici sur la chaîne YouTube. Et donc sans plus tarder, on va commencer avec le tutoriel. Euh, à la fin de cette vidéo, vous devriez être capable de réaliser ce type d'objet. Voilà, pour le coup, j'ai utilisé le cube de base mais c'est également valable pour d'autres types d'objets bon, euh, mais forcément avec des configurations un peu différentes donc euh, si on part dans le shooting euh, on aura cette config que je vais à présent vous montrer comment j'ai fait pour les connecter les uns avec les autres donc je vais revenir dans le layout je vais supprimer mon cube de base je vais créer un nouveau projet pour le coup je pars dans fichier, je clique sur New et ensuite je clique sur Général. Je ne sauvegarde pas ça. Et là, j'ai une nouvelle scène. Donc je vais commencer par supprimer ma caméra et ma lumière. Avec la touche Shift maintenue, je les sélectionne et j'appuie sur la touche Delete de mon clavier. Alors, une fois qu'ils sont supprimés, je vais tout d'abord commencer par vous montrer quelque chose d'assez important à faire de fois lorsque vous ouvrez Blender. Donc là, du coup, vous allez venir ici en haut et vous allez cliquer sur Cavity. C'est va vous permettre de ressortir euh, les arrêts de vos cubes, du moins de vos objets. Une fois que cela est fait, on va pouvoir ajouter le sur Bevel pour faire ressortir les arrêts de nos cubes. Du coup, on part dans les modifieurs ici. Cet oui, anglais, Add Modifier, ici en bas, non, en oh, haut plutôt. Je vais sélectionner le Modifier Bevel. Ok, du coup là, on a la possibilité d'augmenter le nombre de segments, qui augmente le nombre de segments ici, qui améliore la qualité du Bevel. Et également, on a la possibilité de modifier la taille de notre Bevel. Vous allez voir que dans la suite du tutoriel, on va appeler cela le radius. Mais dans les modifiants ici, euh, ils ont décidé d'appeler cela le amount. Et donc là, on va diminuer encore un peu ça. Il met une valeur assez petite. Et donc, pour le coup, on a ceci qui est plutôt pas mal. Voilà, bon, du coup... Euh, si on lance un rendu, bah, si vous voulez faire un rendu, vous allez vous rendre compte que euh, au niveau des arrêts ici, ça ne sera pas super visible. Ça sera visible parce qu'on a mis le module sur Bevel, mais ça ne sera pas hyper visible parce qu'au niveau du shading, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et donc on va faire cela en partant tout simplement dans l'onglet du shading. Alors, depuis je parle du Bevel, du Bevel et encore du bevel et donc là dans le shading il y a un node qui s'appelle le node bevel qui permet de faire du bevel du coup pour l'importer on part dans add c'est dans les inputs et dans les inputs on va rechercher le gars qui s'appelle le bevel et le voici on va l'importer le bevel, le bevel, le bevel encore et il y a une sortie qu'on appelle la sortie normale sauf que si je connecte la sortie normale avec la base color ici ça ne fonctionne pas, du moins ça fonctionne, mais ça me donne quelque chose de, de super, pas très satisfaisant. Pourquoi Tout simplement parce que ici, je mets une couleur avec une normale, ce qui n'est pas compatible. D'ailleurs, si on regarde bien, ici, vous allez voir une couleur euh, violette, et là, vous allez voir une couleur jaune. Pas de compatibilité. La normale n'est pas compatible avec la base color ici. Et donc, si j'essaye même de connecter euh, la sortie normale ici avec l'entrée normale de notre principal BSDH, parce que <rire> c'est comme ça qu'on l'appelle, le principal BSDH, ça ne fonctionnera pas toujours. Du moins, ça n'affichera pas les normales, euh, je veux dire en fait, les arrêts de nos cubes. Tout simplement parce que les arrêts, c'est quelque chose qui est sur la géométrie. Tandis que le principal BSIF ce n'est pas vraiment tout à fait la, la, la géométrie. Et donc, ce qu'il nous faudrait donc, c'est récupérer la géométrie de notre objet. Grâce à la géométrie, on aura les informations sur les différents arrêts qui composent notre objet. Et donc là, maintenant, on va pouvoir mettre du bevel. Donc pour cela, on a notre bevel. Et on a maintenant besoin de récupérer la géométrie. Car dans la géométrie, il y a les informations euh, des arrêts de notre objet. On va expliquer ça ainsi. Donc pour cela, on va aller toujours dans « Add » dans les inputs. Et on va sélectionner euh, le node qui s'appelle « Géométrie. On importe. Ok, notre géométrie est maintenant là, qui possède la normale. La normale qui était également présente ici. Mais maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est fusionner ces deux éléments. C'est-à-dire que on veut à la fois avoir notre bevel et, et avoir euh, les informations de géométrie de notre objet. Donc pour cela, il faut les fusionner. Et pour les fusionner, il faut utiliser quelque chose qui va effectuer des calculs mathématiques et retourner un résultat. Et donc, pour les fusionner, en général, ce qu'on utilise, c'est un convecteur. Le convecteur, vecteur, mat. Du coup, on l'importe. On le place ici. On va connecter la sortie normale de notre bivol ici en haut. Et également, euh, la sortie normale de notre géométrie ici en bas. Euh, là, je tiens tout simplement à préciser que l'or importe peu. C'est tardi qu'on peut placer... Euh, la géométrie c'est euh, la géométrie là oui. vous avez un peu compris ce que je dis la géométrie là ici en haut et celle-ci ici en bas donc euh, l'or importe peu ça va toujours fonctionner pour les deux cas ok du coup là on a ça et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de connecter la sortie vecteur ici avec l'encrivice color pour voir à quoi ça va ressembler ok on a toujours le même résultat mais cette fois-ci on a des couleurs un peu plus claires déjà ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie et ça veut dire qu'on a encore quelques notes à rajouter pour avoir un bon résultat mais déjà je tiens tout d'abord à vous préciser à tous avant de continuer que l'opération qu'on essaye d'effectuer depuis ne fonctionnera pas Pourquoi tout simplement parce qu'actuellement on travaille avec le Moteur de rendu Eevee et ces configs ne fonctionnent que avec le moteur de rendu cycle. Du coup, du moins pour le moment, avec la version de Blender que j'ai, la version 3.3.1, ces configs fonctionnent uniquement avec euh, le moteur de rendu cycle. Du coup, on va modifier le moteur de rendu Eevee qui est actuel pour mettre le moteur de rendu cycle. Pour cela, on va aller dans les paramètres du moteur de rendu. Et on va sélectionner ici, à la place de Eevee, on va mettre cycle. Ok. Une fois qu'on fait cela, au niveau du device, si vous avez une carte graphique sur votre machine, vous allez sélectionner ici GPU. Et comme ça, euh, lorsqu'on va euh, avoir du preview ici, ce sera beaucoup plus rapide. Ok. Et avant de continuer, on va importer une image HDRI pour le fond. Du coup, pour faire cela, on va aller... Dans euh, le world On va cliquer sur color Et on va cliquer ici sur environnement texture Alors pour cette vidéo j'ai préparé un dossier Qui contient certaines <rire> informations euh, dans la texture qu'on va utiliser Et nos images HDRI Alors notre images HDRI c'est à dire celle-ci et la texture qu'on va utiliser pour la vidéo, ce sera notre texture bump qui sera ici. Cette texture bump. Ok. Donc là, puisque tout est pareil, on va aller sur le World. On va cliquer sur Open. On part sur le bureau, on recherche notre dossier tuto Bevel. Et à l'intérieur, on va importer notre image HDRI. Que voici. Et donc là, une fois que notre image HDRI est importé, on va faire un Shift Z pour pouvoir avoir un rendu en real time dans notre scène. Du coup, on fait un Shift Z, on repart euh, en mode solide qui est normal, et ensuite on fait encore un Shift Z pour aller en mode de preview euh, en temps réel. Une fois que c'est fait, on va euh, aller ici dans les paramètres du moteur de rendu. On va aller tout en bas ici au niveau du film pour pouvoir supprimer l'image de fond qui se trouve là. Du coup, on va venir là, on va cliquer sur transparent. Comme ça là, euh, l'image de fond est supprimée et on a du transparent. Ok, là c'est cool. Donc, je disais, pour le moment, on a ça, des couleurs beaucoup plus claires par rapport à celles qu'on avait avant. Mais on n'a toujours pas notre bivole. Alors... Du coup, pour, voir, pour pouvoir um, avoir notre bevel, euh, on va utiliser un autre node qui va faire des calculs également et retourner un résultat. Ce node là va être le node, euh, déjà ça va être un convecteur, dans la catégorie, dans la catégorie des convecteurs. On va importer euh, le node map range. Du coup on va le prendre et on va le mettre ici ok déjà le map range c'est qu'il faut savoir celui c'est qu'il est un tout petit peu comme le node converter qu'on utilise souvent dans la vie dans nos vidéos donc euh, pour le moment on va pas importer le node converter euh, color ramp euh, on va rester avec le map range parce qu'il est beaucoup plus efficace euh, dans certaines situations que le node coloramp. Donc une fois qu'on importe on va le configurer Du coup ici en bas on va mettre la valeur 0 Et ici on va mettre la valeur 1 Ok super Déjà là on commence à voir un résultat qui est plutôt plutôt cool Je voulais l'ai dit satisfaisant mais c'est pas encore tout à fait ça Donc déjà on remarque que sur les arrêts de notre cube euh, bah, on voit beaucoup plus nettement du moins on les voit beaucoup plus nettement qu'avant parce qu'en l'avant on ne les voyait pas euh, super super bien donc là on a ça et on va améliorer le tout en modifiant un paramètre de nos vecteurs mat alors déjà ici on va modifier le add et on va mettre dot product, product ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle cela. Ok, une fois que cela est fait, euh, on va venir ici et on va augmenter cette valeur. Ok, déjà là, rien ne se passe parce qu'on avait oublié de connecter. Du coup, on va connecter la sortie value aussi avec lentrée value aussi. Et boum, déjà là, on voit que les bordures de nos cubes se voient parfaitement. Et déjà là, on vient de passer l'étape de la première phase du tutoriel. Comment faire le bevel Et donc, je récapitule. Pour faire du bevel, il vous faut tout d'abord le node bevel que voici. Et ensuite, il nous faut la géométrie de notre objet parce que c'est grâce à la géométrie qu'on va pouvoir accéder aux différents arrêts de notre objet. Une fois qu'on a la géométrie, on va les fusionner ensemble grâce au vecteur mat que voici. Le vecteur map, on va le configurer avec le dot product et ensuite la sortie de notre dot product, de notre vecteur map, je veux dire, on va, euh, on va la mettre avec euh, le convecteur map range. Le map range, on va le configurer comme suite. Au niveau du top max, on va mettre à 0. Au niveau du top min, on va mettre une valeur euh, en fonction de ce qu'on veut que Lorsqu'on diminue, ça disparaît et lorsqu'on monte, ça met du blanc. Ok, ok, je pense que c'est plutôt bon. Et bah là, c'est pas tout à fait nécessaire de modifier la valeur. ici. donc vous allez laisser la valeur par défaut à 1, ok, cool. Donc là, ce qui est super avec la sortie, c'est que euh, on a en quelque sorte un facteur puisqu'on a du noir. Et du blanc, ce qui est super top euh, on veut faire des fusions de textures et ocre. Ok, donc là déjà on a ça. Maintenant, on va revenir au niveau du node Bevel. Le node Bevel, il a un paramètre qu'on appelle le Radius. Le Radius va nous permettre de modifier la taille du Bevel. Vous voyez que lorsque je remonte le Radius, ça augmente... La taille de mon, vib, de mon bevel. Lorsque je diminue mon radius, ça diminue également la taille de mon bevel. Et ça, c'est super, super top pour la suite du tutoriel. Et donc, une fois que nous sommes euh, au courant que le radius permet de faire cela, on va utiliser un autre node qui est le node mat Le node map, bah, qu'est-ce qu'il permet de faire On va l'importer et voir comment il fonctionne. Du coup, on va aller dans Add. Le node, on va aller dans Convector, parce que c'est un Convector. Et on va importer le node Math. Le node Map, on se rend déjà compte que lui, ici, il a deux valeurs. Valeur 1, value et value. dans deux valeurs. Donc, on va connecter ici avec ceci. Ok. Du coup, si je modifie la valeur 1, ça me modifie le radius notre bevel. Si je modifie la valeur 2, ça modifie le radius de mon bevel. Ça veut dire que le vecteur math permet de configurer euh, notre radius. Et donc là pour le moment on se rend compte qu'on peut juste modifier la taille de notre bevel. Mais en dehors de ça, on peut également modifier la forme de notre bevel. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Donc, du coup, pour modifier la forme de, de notre bevel, on peut utiliser une texture, une texture bump. Et pour euh, le moins, pour un premier temps, euh, on va utiliser une texture euh, prédéfinie dans Blender. Du coup, on part dans Add, on part dans Texture, et ici, on va importer notre Noise, Texture, on importe. Notre architecture possède ce qu'on appelle un facteur. Le facteur, si on veut le voir, je vais d'abord le placer ici pour que vous puissiez le voir. Je vais le connecter ici. C'est à ça que ressemble le facteur. Le facteur est constitué de blanc et de noir. C'est comme ça qu'on va le distinguer. Et du coup, c'est un, un peu plus dit, genre euh, 0 et 1, quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas sûr. Euh, on va connecter ça ici et on va revenir ici ok donc du coup là on va connecter le facteur ici avec euh, une value vous voyez que déjà là la forme de notre radius a changé et si on modifie les paramètres ici par exemple avec le scale ça modifie la forme ça modifie la forme de notre radius Ici, on peut utiliser la distorsion et le scale. Ok, cool. Déjà, on a ça. Donc, on a un élément qui permet de modifier la forme de nos radius et on a un second élément qui va nous permettre de modifier la taille de nos radius, comme c'était au départ. Donc, lui permet de modifier euh, la forme notre radius et lui il va permettre de modifier la taille de notre radius je pense que là euh, c'est plutôt plutôt moyen niveau explication donc et euh, on peut également <rire> continuer dans cette même lancée c'est à dire quoi c'est tandis que on peut dupliquer notre conveyor mat en faisant un shift d comme ça on le place ici on va connecter cette value avec celle-ci et on va ajouter une seconde forme à notre radius. C'est-à-dire que euh, on va utiliser la texture que j'ai mis dans le dossier tuto bevel et celle-ci qu'on va utiliser. Donc comment on va faire ça On va faire, on va aller dans Add, on va aller dans texture. Et on va aller sur image Texture, on place ça ici, on clique sur Open, on part sur le bureau, Tuto Bevel, Bump, et placement. Bump, ok, on va connecter la sortie ici avec l'une des, des, des valeurs ici, et on a ça, et bien maintenant si on regarde de, de plus près euh, le radius de, de notre Bevel, vous allez vous rendre compte que nous, allons, nous avons à la fois les craies pour la nouvelle texture que j'ai mis ici, qui est notre facteur, on va dire ça comme ça. Et nous avons également euh, notre première forme qui est ici en haut. Du coup, on a deux formes que l'on a fusionnées. Et c'est vachement cool. Et donc, ici, toujours, on peut continuer à modifier le radius de notre. Euh, de notre bevel, ok. voilà bon, déjà, on a ça, c'est super cool. Et ce qu'on peut également faire, c'est <rire> modifier les couleurs parce que là, on a euh, la couleur noire. On aimerait bien mettre une autre couleur, donc pour ça, on va utiliser ce qu'on utilise souvent, le mix RGB. Ouais, en effet. On va utiliser le mix RGB. Et comment va faire ça On va aller dans Add. On va aller dans Color. Et dans Color, on va utiliser le mix RGB. On va le placer ici. Le mix RGB, ici, on va l'utiliser de manière beaucoup plus efficace. Parce que le Map MapRange, lui, il va ressortir un facteur. Et ce facteur, on va le mettre ici. Et une fois qu'on le place là, on va pouvoir définir nos couleurs ici. Ici, là, je vais mettre une couleur beaucoup plus intense. Comme ça. Et ici, je vais mettre une couleur beaucoup plus blanche. OK. Là, on a ça. Et également, si on a envie de faire ressortir la forme ici, sous forme de relief, on va tout simplement utiliser le vecteur « bump ». Qui va permettre de faire ressortir cette forme, cette forme de relief sur notre objet. Et pour faire ça, on va venir dans Add, on va aller dans Vecteur, on va utiliser le vecteur Bump. On va le placer quelque part ici, on va relier la sortie facteur ici, avec la hauteur, c'est super important. Le Factor avec la hauteur, et maintenant la hauteur, la sortie normale, je veux dire, avec l'entrée normale de notre principal BZVF. Du coup, on a ça. On peut euh, diminuer euh, le facteur. Comme ça. Ici, on peut augmenter la distorsion. Comme ça. Euh, si on a envie de rendre ça beaucoup plus... Nice. On peut euh, diminuer la roughness comme ça ici. Et on peut aussi faire euh, mettre de l'émission au niveau des bordures. Et pour faire ça, on va tout simplement connecter euh, ce facteur qui est ici. Avec l'émission. Comme ça. Et en même temps, si vous trouvez que, euh, que l'émission est beaucoup trop fort vous pouvez utiliser le convecteur color rampe que, que vous allez placer ici. Et que vous allez pouvoir euh, diminuer ici comme ça. Du coup, si c'est trop fort, vous modifiez la couleur blanche. Vous mettez une couleur euh, moins foncée comme ça. Ok. Du coup, là, ici, vous pouvez aussi mettre une autre couleur si vous voulez. Euh... C'est clair que niveau couleur, moi, je suis un peu compliqué. Euh... Et du coup, là, je pense que on a vu euh, l'essentiel du bevel. Donc on va faire un petit récapitulatif avant de se quitter. Le Bevel que voici, pour fonctionner, il a besoin d'un autre node qui s'appelle le node Geometry. Une fois qu'on a ce second node, on va devoir fusionner le node Bevel avec le node Geometry. Lorsqu'on les fusionne, il faut, pour les fusionner, il faut utiliser un autre node qui s'appelle le node vector mat. Le vecteur mat, on va le configurer en dot. Product. Une fois que on a configuré notre vecteur mat, on va euh, le connecter avec le map range qui est un tout petit peu comme le euh, comme la couleur ramp. Le map range lui va sortir un facteur qu'on va pouvoir utiliser dans un mix RGB en tant que facteur et là on va pouvoir utiliser, euh, on va pouvoir changer la couleur en fait. Donc du coup ici on a une couleur bleue qui sera connectée avec la base color ici. Ok. Du coup, de là à là, je pense que c'est bon. Alors, le bevel, il a euh, une propriété qu'on appelle le radius. Le radius va permettre de définir la taille euh, de notre Bevel. Mais pas seulement la taille, mais aussi la forme de notre Bevel. Donc, pour, pour pouvoir ajouter à la fois une taille et une forme à notre Bevel, on va utiliser ce qu'on appelle le node mat. Le node mat, que voici. Du coup, le node map lui présente deux propriétés, une valeur 1, une, une valeur 2. Une valeur 1 qui va permettre de définir la forme, une valeur 2 qui va permettre, encore fois de définir la taille de notre bevel. Une fois cela, on peut, on peut copier, du moins on peut dupliquer la même chose plusieurs fois pour mettre plusieurs formes à notre bevel si on veut.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 Euh, au niveau du principal BASYF, vous avez également la possibilité d'augmenter la transmission. Parce que là, je l'ai fait après avoir terminé le tutoriel et je me suis rendu compte que c'était beaucoup stylisé, pour ne pas le faire. Du coup, là, on va l'augmenter et on a un résultat beaucoup plus sympa. Ciao les gars